Une fois je me suis renseigné sur pourquoi ça ramait alors que c'était moi qui... qui Ah bah tiens hostait. en parlant de ramer. C'est qu'en fait c'est du pire to pire, il n'y a pas d'autre. Donc il faut bon, que là, les là, quatre aient une bonne connexion pour qu'on ait pas de problème. Il faut qu'il y ait personne qui... personne qui télécharge, tout le monde euh, qui se met en filaire si peu. Euh... Bah J'ai pas si peu. Euh, moi, moi c'est Anaïs donc, et Sepp qui oscillent entre 1 et 2. Parfois, 3. Ok, donc gros ah bah, c'est euh... Moi, les deux autres, ils sont à 4, mais toi, t'es à 1 ou 2. Ah ouais Mais ouais. comment ça se fait Je ouais. dire, ça verte colmar, c'est quand même <rire> pas compliqué à traverser. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que les prochaines fois qu'on trouve un... un animal, faut qu'on tourne pour le prendre, comme ça, tout le monde le prend. Et tout le monde le débloque. Ouais. Ah non mais normalement une fois qu'il est débloqué pour... Normalement une fois qu'il est débloqué pour un... Non même pas Non non la dernière fois il y en avait un qui est... Bah typiquement la chauve-souris ouais, je l'ai pris et euh, Seb l'avait pas... Je crois que Seb ah, l'ai pas pris du coup il l'a pas débloqué. Mais... Qu que... Quelle violence. <rire> Ça va Alice <Anaïs> <rire> Moi tu... ouais, je vais mouer Tu dis c'est on non Ah voilà. Oh il est trop mignon. scarabées mutant ninja. Voilà. Euh... <rire> super mignon ah dégage oh. oui. <rire> alors que moi je creuse et je trouve des bottes hein. ah on a ça à voilà. bientôt mourir voilà potion utilisée Merci. Ah mais, laissez-moi le soigner. Oula, oula, oula, oula, je prends cher ou je prends cher ou potion. Ah Non, ça l'arrive trop, j'arrive pas à l'aimer. Bourg, bourg Anaïs hein. On s'en fout, hein. même si j'ai 10 points de vie, vaut mieux ça que... Ah non, mais t'es par terre es aussi T'es par terre Ah non Begage Mathieu, prends-en <rire> mais, mais... Ah non, on va pas finir comme ça Non mais... Ouais, Saute ah, oh, et à chaque fois je me fais avoir ouais. par un gars à terre Ils sont bien synchronisés <rire> Et tu vas voir que une fois que les trois là vont sortir de terre, t'as le dernier. Voilà Qui va rentrer en dessous Bah <rire> Bon, oh ouais, au revoir. Oh, bah, sympa, hein. Bon ah, bah c'était sympa Bon bah voilà. Bon, bon. Voilà. Ah bah ben oui, avec les coups spéciaux c'est plus facile En pognon Voilà T'as remarqué que j'attends à chaque fois que tu te mettes à creuser pour Il y es aller Et t'es déjà hein. riche en plus, dégage Oui Ça touche Non, j'en ai marqué Ah, ah, ah, je crame. Ah, j'ai l'impression que tu aussi balances des bombes. Je suis mort. On va galérer. Clairement, on va galérer. Non oh J'ai pris de recherche. Il y a un volcan qui est en train de buller Oh ah bah tiens Une girafe On sait t'es niveau 12, Seb ouais, Eh bah, je prends la girafe. Non Non, oh, je veux le. À droite Il est où mon Voilà. C'est les euh... Ah Ah bah oui, c'est les aliens ouais. ah. On a quand même galéré plus sur des chars en que sur le boss, hein Ah bah non raté. Ils sont en carton, les aliens euh, euh... Ah. Fuyé, ah ouais. Fuyez Fuyez pourquoi tu les as insultés Florian Ah. Euh... Attends. Voilà, la solution à tous le problème. Tu sais pas qui c'est C'est les devs. Les McDonald's. Exactement, c'est les devs. Ça se voit parce qu'ils ont tous une tête d'informaticien. Bonjour messieurs. Y'a des gens bah, Tu vois pas Vous ah, allez qui commence à se rendre compte de dire... Je tente un dessous de terre, démonter. Et le 600 grammes. Esquive Esquive Facile. Ah non, il va piloter. on dirait les aliens de Prometheus Mais ah pas oui, les derrière Mais pourquoi pas, hein Faut les cordons Seb okay. Mais mmh. tu te fais enchaîner, mon pauvre, hein. Euh, ça pue hein. On va tous venir Non mais on était dans le corps mais je suis pas sûr. Ouh Ah si Je suis survécu moi Non non non mais je suis pas lancé de sang moi sur mon lama Non Attends c'est nul Attends y'en a... Bah. Y a, y a un. Bah Y'a un zèbre Y'a un zèbre, alors on va attaquer le zèbre On ah. peut pas avancer Moi j'ai récupéré une vache moi <rire> Une vache Oh, attends Attends, attends, il y a un truc à creuser Vas-y, Annie, se creuse De te je après. Oh, Quoi Une Euh, qui a récupéré mon arme Eh, moi, j'ai une saucisse Mon oh, pognon On est On est quand même pas loin du bruit du scorpion dans Excalibur 2555. Hein. Alors, s'aime les îles, pas de pas viser le, le truc central, euh, 18. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est, je suis mort Ah non Non, non. Pas une bonne idée, <rire> tu vas remplir quoi comme jauge quand tu auras fini celle-là? La défense, la défense. Attention, il y en a encore des gros qui arrivent. Ouais, je balance des bombes. Oh je putain, un autre droite. La vie est ceux qui avaient déjà pas les chars en son. Là, les tornades, ça risque d'être très comique. Surtout quand il y a des gros poteaux devant. Est-ce que quelqu'un a vu mon phoque attaquer quelque chose ou pas depuis le début Parce que <rire> je commence à avoir des doutes sur l'utilité du truc. Hein. Quoi Vas-y, relance, remets-le au milieu pour voir. D'abord, on fait les ennemis. Bah ben non, tu pourras plus si... Ah et lanceur de bombes. Ouais Ah des collègues certainement Oula oh ah. <rire> Non non non non non Faut être bien suivi l'ombre hein Bon pour l'instant on gagne ça va. Ils, sont Ils sont en train de prendre tellement cher Pourquoi tu crois faut un, un, un film hein. Non, non, tu peux les tuer. Ah, tu vois, on est tellement fort qu'on a la carte. Eh bah, c'était un boss ouais. qui était pas si dur que ça. Quoi, neuf tués seulement 154 morts Euh... C'est quoi, no. quoi cette distribution d'XP, là, pour moi, 102 Avec toutes les bombes que j'en vois bon, après, je crois que c'est la fin de la grotte. Peu... Je crois que c'est son truc. Ouais, tu veux parler de ces fameux passages secrets et que... Je... Nous spectateurs ne pouvons pas voir, mais que le personnage, si vous pu regarder en phase 2, vous, vous verrez sans problème. Et les mecs flancés derrière les arbres là. C'est un gros pétotard. Ah, ah non, eh, regarde. C'est des pêcheurs Alors, est les gars qui font. Je pense qu'on n'a pas le niveau. Parce qu'ils font 88 dégâts quand même en, en attaque-fille, donc... Euh... Ouais, moi ouais, ils me tuent en deux Ouais. Non ah, bah mais toi, t'as pas dit. 500... Ah. ah, une grenouille crape. QUOI OH GRENOILLE OUI NON oh On va J'avais dit qu'il n'y aura pas de poignons. Saleté de ce que. Ils sont pas FP1 ceux-là Ah il y en a Allez hop son voilà. Comment bien investir 60 balles Et Honnêtement... Quand tu joues en solo et en groupe, à quoi ça sert ah Oui, non, d'accord. Hein. Vous, vous aimez pas les voleurs hein Est-ce ouais, que pas tu pas crois pas que c'était le moment de faire du shopping Ah, si, y ah eu non, t'as un candelabre d'abord. Oui. T'intéresse sans filer le moi, filer le moi, filer le moi le cornet euh, Change d'arme, change d'arme, change d'arme. Ah. même pas vu, changé Ah plus d'or magie, non, c'est pas suffisant. J'ai toujours besoin de... de Non, celle-là. Euh... Ah, bah tiens, y'a notre ami du début! Ouais! Euh, du jambon, j'ai une pomme. Mais trop tard! Ça fait Oh oui! Une compote pomme-banane! Exactement ce qu'il me fallait pour soigner <rire> Cette plaie béante sur ma hanche! Ah là là! Je veux pas ni faire Oh, y'a des PNJ qui nom. sont en train de prendre cher! Je veux pas dire, mais. Ah non, le... certain, ils, trop ils trop sont plus... avec nous le gros! Le gros il est avec moi. Oh du ça coup j'ai récupéré ça. le chat moi Qui a bon, bon, la chauve souris C'est moi bon. Ouais j'ai toujours mon spikey a la gira Tiens d'ailleurs si, si vous récup si je prends un fait et que vous récupérez Spikey vous devriez l'avoir dans votre liste non mm -hmm. euh, euh. ça prendrait qu'à ça. Tiens des pommes. Ouf j'ai pris le chat, vous pouvez essayer de allez-y! Il donne de la défense pour ceux qui veulent. Oulala! Oh là. là si on peut... Non, c'est un petit lac, c'est rien. Moi je récupère mon chat. Voilà! Euh, non, t'as toujours euh, la chauve-souris. Voilà. Moi je récupère la chauve-souris. Ce jeu des ce jeu des chaises musicales. Voilà. On est en pire tout pire, hein, suffit qu'il y en ait un qui rame et tout le monde rame. Hein. Ouais. C'est un peu. là, voilà, du coup, j'ai tout fermé, mais. Bien, bon, on verra bon. bien quand il y aura des ennemis On attente d'autres joueurs On attente d'autres ouais. joueurs Wow ouais. oh, j'ai une ouais. super tête Ah c'est bien on a bien le temps d'analyser la situation avec ça <rire> C'est ouais. clair Ouais Et de faire exactement les coups qu'on veut c'est parfait Oh cette pluie regardez moi cette pluie de flèche magnifique qui arrive sur ses ennemis qui volent Il, vole. il en prend pas le personnage mais c'est magnifique, regardez ce saut périlleux avancé de Seb qui en touche deux d'un coup Va-t-elle bah, réussir à l'observer Vous le oui, saurez dans deux jours coup, hein. Oh oh Oh là la ronce qui va te foncer non Oh là là, Oh la là... BAM Il en va bien venir. Ah j'ai grillé ma potion J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de télécharger des vidéos en HD derrière mon dos donc... Euh, il y a peut-être un peu ah. de ça C'est moi ou girafe à ah, faire la langue ça va mieux d'un coup c'est ça de partager une connexion hein. Ah il est trop vite ah. Ah. je crois qu'elle a remis la vidéo <rire> <rire> Oh mon dieu faut que je m'achète un câble Fini Voilà moi je, je vais faire Ah je suis mort Je l'ai lu dans un dans un dans le forum de Steam il Suffit qu'il y en ait un qui a une connexion de merde et tout le monde rame C'est du pire tout pire à Bordeaux ça fait des dégâts, mais t'en as eu, tu personne Bah, ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Je crois que je suis mort. Ah merde, je crois que c'était moi. Ah, K.O. <rire> Vas-y, touche Vas-y, touche Non, oh, t'as voulu <rire> sauter Ah, ah la corde.